Euh, monsieur Guillaume Font a également levé la main. Et bonjour, merci beaucoup pour vos présentations passionnantes. Je suis psychiatre et médecin de santé publique et membre du COPIL de l'alimentation durable à la PHM à Marseille. Et la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement à une proposition végétarienne Parce qu'en fait, là, on voit que dans les propositions, vous l'avez bien montré au moment où vous avez parlé des 10 grammes de bœuf. 10 grammes, c'est rien du tout, et en fait, ça fait économiser énormément, en fait, pourquoi est-ce que déjà on n'abandonne pas la viande rouge à l'hôpital, première étape, et pourquoi ensuite, vous l'avez montré aussi avec le, le fait de passer du carnet au VG, deux tonnes euh, pourquoi euh, l'hôpital public euh, ne prend pas une décision forte ambitieuse, parce qu'on est quand même dans une urgence, hein, le GIEC nous le dit, euh, sur le, les objectifs, euh, même notre président de la République le dit, hein, qu'il faut faire deux fois plus d'efforts dans la réduction de CO2. Donc pourquoi est-ce que l'hôpital public a tant de mal à arrêter simplement la proposition de l'offre de la viande rouge, pour commencer, qui est quand même la plus grosse source d'émissions de, de gaz à effet de serre, de l'alimentation euh, qui existe euh, Et ça, en fait… On, il n'y a pas de justification de santé à la maintenir. Euh, on peut parler de régimes spécifiques, mais même les gens qui ont des anémies, tout ça. Enfin, il y a d'autres moyens de corriger l'anémie que, que la viande rouge. En tout cas, il y a plein de populations qui sont végétariennes dans le monde et qui euh, n'ont pas plus de problèmes euh, d'anémie qu'ailleurs. Donc, je ne comprends pas le, la justification de ce maintien. Euh, et je voulais savoir si ça, c'est une question qui avait été euh, posée au sein de, de vos équipes et si vous aviez des réactances vis-à-vis -vis de ça. Et je complète pour dire les 121 tonnes que vous avez décrites, moi, je, malheureusement, je suis un peu pessimiste parce que j'ai trouvé ça très peu quand on sait qu'un Français moyen consomme 10 tonnes de CO2, enfin, émet 10 tonnes de CO2 par an, ça fait la consommation d'une dizaine de Français sur l'année. Donc, 121 tonnes sur 10 mois, ça ne me paraissait pas, pas mmh. énorme, en fait. Alors, sur l'arrêt du végétarien, euh, euh, je pense que là, nous, on est dans une phase… Dernier. L'arrêt oh. du carnet. L'absus, du... Du... Voilà. pardon. Euh, oui, L'arrêt du, car... du carnet, euh, je ne parle pas du poisson aussi, puisqu'on oui. pourrait juste arrêter le carnet et garder le poisson, sans passer au végétarien. Alors, il y a, y a une part aussi de. de, de, de... Habitudes alimentaires et de. On, on est aussi dans un hôpital. L'idée aussi, c'est que les personnes mangent. Donc, l'objectif de la nouvelle offre alimentaire, c'est aussi de proposer une alimentation euh, plaisir et que les personnes mangent pour vraiment limiter donc, la dénutrition. Donc, passer du tout au tout, je, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué en termes d'acceptation par rapport à, à nos patients. Euh, alors, c'est mon, mon avis. Hein. Euh, euh, donc, on est dans une phase de transition où, par contre, systématiquement, tous les jours, il y a une offre végétarienne. Donc, ça veut dire que quelqu'un, un patient qui veut manger végétarien à l'hôpital, au CHU de Brest, il le peut. Tous les jours, il le peut, à chaque repas. Euh, mais voilà, passer du tout au tout pour tout le monde, je pense que je ne suis pas sûre qu'on qu qu y soit prêt. Alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes euh, patients, les mêmes chiffres que nous, parce que nous, la durée moyenne des patients, elle est de, euh, la durée de séjour moyenne elle est de 5 à 7 jours. Donc, en fait, on est en train de parler, de proposer à des gens d'arrêter de manger de la viande pendant 5 à 7 jours, qui sont des jours d'hospitalisation, où de toute façon, ils vont avoir une modification de leurs habitudes à tout point de vue, habitudes de sommeil, habitudes alimentaires, habitudes de tout, parce qu'ils sont hospitalisés et donc soumis à du stress et à des conditions particulières. – Et l'autre problème, problème que l'on a, c'est aussi les déchets, parce qu'en fait, on a un <coughs> repas qui sont jetés, je ne sais pas quels sont vos chiffres à Brest, euh, mais euh, donc, jeter de la viande, euh, il y a 37% de la viande qui est jetée, non consommée, la barquette n'est même pas ouverte. Donc ça, bon, pour moi, c'est un scandale sanitaire et environnemental majeur, en fait, donc c'était pour savoir si ça, c'était des choses qui étaient… Euh, de, si vous aviez le même constat que nous ou pas. Forcément, il y a du gaspillage, que, que ce soit la viande ou autre. Hein, ou, ou autre euh, donc, c'est tout l'objet de justement de, justement de l'accompagnement euh, qui a été mis en place et de la sensibilisation qui a été faite. Euh, euh, Auprès des, auprès des équipes. Euh, le fait d'avoir changé l'offre aussi, euh, les patients, nous avons constaté qu'ils mangent mieux, euh, qu'ils apprécient mieux les repas, donc ça diminue le gaspillage, donc on l'a vu dans les résultats, que ce soit au niveau euh, voilà, du self, que ce soit au niveau euh, euh, des patients, donc ça permet de limiter le, le, le gaspillage, mais je dirais à, tout, à tout, toute denrée confondue et pour rebondir sur les échanges, et après on repassera à quelques questions du chat. Effectivement, Monsieur Font, euh, il est vrai que alors euh, il y a aussi des démarches d'accompagnement à l'hôpital. Il faut que le que le clan, que les comités de liaison alimentation nutrition soutiennent aussi ces projets de de, de repasser en fait. Euh, sur des menus végétariens, pour le faire dans mon établissement, euh, c'est-à-dire imposer le menu végétarien sans d'autres choix euh, que celui-ci euh, dans les menus des patients, euh, c'est généralement assez facile sur le soir où on arrive à trouver des, des alternatives, des protéines végétales, c'est beaucoup moins évident, euh, alors en tout cas, alors après c'est peut-être très… Euh, euh, enfin, géographiquement, ça, ça dépend peut-être des habitudes des consommations, mais euh, au SELF par exemple, ce sont des, euh, ce sont des, des prestations qui, euh, qui ne trouvent pas euh, euh, preneur en fait, où les professionnels recherchent absolument à manger viande midi chaque midi. Euh, donc, oui, je pense qu'il y a aussi de la pédagogie euh, à avoir euh, auprès des, mmh. des patients. Euh, et si on leur propose, moi, je suis un carnassier, en fait. Hein, J'adore la viande. Donc, si vous me mettez un steak sous le nez, je le prends, en fait. Euh, c'est pas pour ça que je sais pas que c'est catastrophique, en fait. Oui. Donc, euh, la, la question, enfin, et à l'inverse, j'ai une interne qui est végétarienne et qui me dit quand je, je n'ai pas mes protéines en man, au self en mangeant végétarien. Parce qu'en fait, on confond protéines animales et végétarien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des Quand étant végétarien, on a encore des œufs, des produits laitiers pour des protéines animales. Et en fait, quand vous avez demandé en, au début les mots, en un mot, l'alimentation durable, qu'est-ce que c'est Ce qui est sorti en premier, c'est végétarien, vegan végétal, tout ça. Enfin, donc on, on est quand même beaucoup, en fait, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et, euh, et, et pas, je pense qu'il ne faut pas confondre euh, le fait de… Bah, quand on a euh, un, voilà, une option, en fait, euh, bah, les, les gens choisissent la viande, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de viande, qu'ils vont taper un scandale, en fait. C'est juste de dire « ça y est, à l'hôpital, tout le monde va le comprendre, on le sait, on l'a dit depuis ce matin, on est tous conscients des enjeux qu'il faut réduire notre impact carbone, comment on peut continuer à manger du bœuf à l'hôpital en disant « on veut réduire notre impact, notre impact carbone, on en a conscience ». C'est inconcevable en fait, c'est vraiment antinomique et, et en plus vous l'avez vraiment bien montré en disant « 10 grammes de bœuf en moins ». C'est 350 kg de carbone économisé sur 1000 repas. Donc, 10 grammes, c'est rien 10 grammes. Donc, quand on parle de 200, 200 grammes par portion, je ne sais pas quelles sont les portions proposées de bœuf, c'est gigantesque, en fait. Donc là, on aurait une action très simple qui pourrait être collective, en fait, on peut, je ne sais pas, la FHF pourrait la porter, ou en disant, on arrête la viande rouge à l'hôpital, et qui va, enfin, on, on peut garder la viande blanche. Nous, à la FHM, en fait, on a voté à partir de juillet, carnet le midi, végé le soir. Quand en fait, vous dites on a voté, vous parlez de, de qui euh, Du clan. Mmh. Voilà. Avec le clan et le copier euh, du coup alimentation durable. Donc en fait, on a acté le 20 janvier qu'à partir de juillet, on aurait. Parce qu'en fait, c'était scandaleux, on proposait du carnet à tous les repas. Enfin, c'est euh, midi et soir. Donc euh, qui mange carnet midi et soir euh, chez lui S'il si y a des personnes qui en mangent. Enfin, c'est un impact euh, majeur et c'est pas recommandé du point de vue de la santé. Les recommandations du point de vue de la santé, on est à trois portions de viande par semaine. Donc, nous, on est donc à Marseille, on applique l'alimentation méditerranéenne. Hein, c'est notre euh, philosophie parce que c'est celle qui a montré la meilleure prévention en santé mentale parce que moi, je suis psychiatre de formation. Et en fait, les méta-analyses maintenant ont démontré que l'alimentation méditerranéenne était l'alimentation qui protégeait le mieux du risque de dépression, donc qui protège le mieux sur le plan de la santé mentale. Et la consommation de légumes diminue de 9% le risque de dépression, la consommation de fruits, de fruits tous les jours de 15%. Et à l'inverse, une alimentation euh, occidentale, riche en sucre euh, caché, ultra transformé, graisse saturée et viande. Euh, ça, ça augmente de 33% le risque de dépression. Quand on sait qu'on est à 15% de dépression et 7 millions de consommateurs d'antidépresseurs en France, euh, il y a un vrai enjeu de santé publique aussi de, de ce côté-là. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'alimentation qui permet de diminuer son bilan carbone, c'est l'alimentation qui protège sur le plan de la santé et de la santé mentale en particulier. On essaye justement d'avoir un pôle d'attractivité vis-à-vis de ce message-là en disant que l'alimentation est un soin et on est entièrement d'accord pour l'alimentation plaisir. Moi, vous m'avez convaincu avec euh, ce que vous avez présenté en menu VG, euh, ça a l'air très attractif et on a envie d'y goûter. Donc, euh, je, je suis pas sûr que les gens, enfin les gens aiment les frites, les gens aiment les quiches, les gens aiment, euh, euh, enfin si on leur dit il euh, y aura pas la, la, la, enfin déjà si on en parle pas, un des principes de psychologie aussi c'est qu'il faut insister sur ce qu'on met en place et pas sur ce qu'on abandonne en fait. Mm -hmm. Si on dit aux gens on arrête la viande, ils vont penser ah j'ai plus ma viande. Bon si on dit euh, voilà ce qu'on vous propose, vous avez le choix entre des lasagnes qui seront végétariennes, du couscous qui sera végétarien, mais que finalement on n'en parle pas. Ben, ce sera le, le plat qui sera proposé. Et il y aura des œufs, il y aura des omelettes, il y aura autre chose. Enfin, il euh, y aura des protéines végétales, il y aura des produits laitiers. Enfin, d'un point de vue nutritionnel, c'est pas un problème ça. Merci beaucoup pour cette, pour cette intervention, parce qu'effectivement, même dans la, dans la profession, je pense que c'est intéressant de porter, euh, de porter ensemble, même au niveau des, des associations d'ingénieurs, ce, ce type de, ce type de, en tout cas de, de remarques. Euh, c'est aussi à nous, euh, à notre rôle, on, on fait partie des clans hein, au titre de la restauration, donc de, de porter aussi ce message et puis d'essayer de, d'avoir l'adhésion, euh, ben, des médecins et puis finalement de la CME parce que c'est un petit peu aussi euh, le sujet euh, donc merci beaucoup parce que c'est enfin vous prêchez une convaincue hein, sur sur le, les produits carnés euh, et sur la difficulté la réelle difficulté euh, de d'imposer parfois euh, ce eh ben, le, le 100% végétarien donc c'était c'était très intéressant